Alors on va reprendre. <rire> je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de la lecture 5D, lire au-delà de ce que l'on voit. Donc j'ai déjà commencé dans le live d'avant, mais j'ai été coupée. Donc j'ai eu un problème de connexion. Donc là je reprends. Donc je vais reprendre tout depuis le, le début. Bienvenue à tous dans ce live. Euh, ouais, je crois que là on m'entend, elodie Est-ce que tu peux me confirmer du coup qu'on m'entend bien dans ce live, tu coup je crois que j'ai eu un problème de connexion tout à l'heure. Donc là, je reprends. Tout marche. Nickel. On reprend. Ok. La lecture 5D. J'étais bien partie. La lecture 5D. Euh, moi, je suis très heureuse aujourd'hui de vous proposer cet outil. Euh, la lecture 5D. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que c'est un outil qui va vous permettre justement d'avoir une lecture juste de ce que vous avez besoin de changer. Euh, en fait, c'est... La lecture, la lecture 5D, c'est une lecture qui vous permet de savoir les blocages, vos blocages inconscients, mais aussi, ça vous permet d'avoir du sens, ça me fait bizarre de reprendre, d'avoir du, du sens dans les événements que vous traversez. La lecture 5D, elle est utile pour vous. Si vous souhaitez être, pour moi, je vais reprendre, la lecture 5D, c'est vraiment pour moi la première étape de tout processus, de libération que vous allez à faire tout processus de déprogrammation et de reprogrammation avant bien même de trouver la solution qui est nécessaire quelle est la solution qu'il vous faut quelle est la déprogrammation qui est utile pour vous bienvenue christelle quelle est la, dépro la, la déprogrammation à faire la première chose c'est de se dire c'est d'avoir une lecture précise et juste de ce que vous avez besoin de changer parce qu'imaginez que vous avez c'est comme si vous avez un remède, mais qui ne correspond pas du tout aux symptômes que vous avez. La première chose à faire, c'est d'avoir une lecture claire de quel est mon symptôme, quelle est ma problématique, quel est le blocage que j'ai besoin de changer. Cette précision, elle est indispensable, c'est la première étape. Vous allez voir un thérapeute, un coach, c'est le premier pas que nous faisons. Et en fait, la lecture 5D est aujourd'hui... Un outil que je suis vraiment heureuse de vous proposer parce que vous allez pouvoir par vous même avoir cette lecture déjà être autonome dans la lecture de vos blocages mais aussi être précis dans ce que vous avez à faire et comme je l'ai dit euh, tout à l'heure très souvent on, on s'investit quand même euh, par amour pour soi pour aller bien mieux pour débloquer les situations dans lesquelles on vit parce qu'on aspire au meilleur pour soi toute cette énergie qu'on met en place à processer à libérer nos blessures euh, euh, cette énergie ce temps qu'on y met il est elle est précieuse mais faut-il déjà que toute la démarche et tout cet investissement elle soit euh, comment dire elle soit investi investi pour la bonne cause investi pour le, le comment dire le, le blocage en question donc vous pouvez, donc tout ça pour vous dire que c'est hyper important, c'est hyper important d'avoir une lecture. La lecture est la première étape la plus importante pour vous. Et je souhaite justement vous, vous offrir cet outil de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, euh, de manière autonome, pouvoir le faire sans avoir à solliciter un thérapeute ou un coach pour ça. Je vais prendre juste un petit temps de respiration parce que j'ai une coupure tout à l'heure et je reprends le direct. Ah, J'ai besoin de revenir dans l'énergie dans laquelle j'étais. Ah. Qu'est-ce que la lecture 5D La lecture 5D, pourquoi pas la lecture 3D Pourquoi 5D La lecture 5D, en fait, c'est une lecture sur le plan global. Le plan global de votre création. C'est comme si vous prenez de la hauteur et que vous regardez et dire ok, qu'est-ce que j'ai créé en fait dans ma vie Pourquoi cet événement est là Pourquoi est-ce que euh, je vis Pourquoi est-ce qu'il y a cet, cet accident Pourquoi il y a cette perte Pourquoi il y a cette maladie Pourquoi est-ce que finalement, malgré tout ce que je mets en œuvre, mon entreprise à laquelle j'y tiens ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que cette relation amoureuse, je revis toujours les mêmes situations Donc, cette prise de hauteur, c'est ce qui va vous permettre de manière globale voir pourquoi est-ce que votre destin est ce qu'il est. Pourquoi est-ce que votre vie est ce qu'elle est. Parce que indéniablement, et vous le savez, vous êtes créateur suprême de votre réalité. Ce qui veut dire que tous les événements de votre vie, sans exception, sans exception est la résultante, le fruit de votre vibration intérieure. Votre vibration intérieure dont vous n'avez pas conscience devient conscient dans la matière. La matière, votre vie, vous permet de voir ce que vous vibrez. Donc, quand on a cette lecture, en fait, globale de vos événements de vie, il ne s'agit pas juste d'avoir une lecture de « je ne comprends pas pourquoi je traverse ça » et que c'est une lecture mentale et émotionnelle. Non, c'est une, une lecture au niveau de votre création. Donc, ça vous permet d'agir à la source, en fait, cette lecture… 5d vous permet d'agir à la source donc c'est pas une lecture comme j'ai dit on voit au delà de ce que l'on voit on entend au delà de ce qui est entendu et ça vous permet de prendre en compte justement c'est une lecture au niveau de l'âme j'appelle ça ça peut être une lecture quantique de ok qu'est-ce que je vibre donc qui fait que ma vie elle est ainsi on a un accès à un espace en soi qui est inconscient Généralement, quand on veut avoir accès à cet espace inconscient de soi, on fait de l'hypnose ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autres techniques. Mais il y a une technique qui est très simple, qui est cette lecture 5D, qui est une lecture instantanée. Elle est rapide, elle est là, elle est directe, et vous pouvez faire cette lecture tout le temps, à tout moment. Moi, je passe tout le temps, euh, je, je suis toujours dans cette lecture d'aller voir de manière objective. Du coup, qu'est-ce qu'est-ce qui se joue pour moi Qu'est-ce que je reflète Qu'est-ce qui fait que je reflète ça dans ma vie Qu'est-ce qui fait que cette situation, elle se vit Et en parallèle, qu'est-ce que j'ai besoin de changer Donc, vous comprenez bien. À l'instant, où je vous propose cet outil qui est la lecture 5D. La lecture 5D prend en compte les événements de votre vie, votre espace, le monde extérieur et le monde, votre, votre espace intérieur. Donc, C'est vraiment une corrélation entre ces deux mondes-là. C'est indissociable, c'est indissociable. Souvent quand on ne va pas bien, quand on sent qu'émotionnellement on, on est pris ou qu'on a, a un blocage, on a le réflexe d'aller dire oh, « Voilà la situation que je vis, mais l'exploration et notre intervention est surtout dans une intervention intérieure. » Et c'est ok, mais c'est une intervention ici qui est plus dans la mécanique globale de notre vibration intérieure et donc dans, notre, dans votre propre création. Donc c'est différent qu'une exploration émotionnelle de qu'est-ce qui s'est passé avec maman et papa, pourquoi est-ce que j'ai vu cette situation dans cette introspection du passé. On n'est pas dans la même démarche du tout. Ici, on est dans une lecture instantanée dans ce qui se vit ici et maintenant, dans une réalité, dans un événement que j'ai créé qui est là et qui est la réponse à ce que je vibre. Ok. Et la question c'est juste, ok si je lis cet événement et cette situation et que j'ai une lecture sur ce qui se passe j'ai une lecture de ce que je n'ai pas conscience de moi donc j'ai une lecture de ma vibration intérieure des blocages inconscients et à partir de là une fois que c'est une fois que j'ai cette lecture là là je peux transformer les choses donc euh, euh, euh, c'est une lecture dans lequel c'est Parfois, c'est pas facile de se voir, vous voyez Parce que parfois, on a dans, la, dans notre tête, on peut dire euh, « Moi, je, je désire être en relation, c'est ce que je veux vraiment. Euh, et je, je fais tout pour, <rire> je fais mes pensées positives parce que j'ai envie d'être en couple et j'ai envie de vivre une relation épanouie. » C'est ok. Avec votre tête et votre cœur, vous désirez être en couple profondément. Mais la résultante que vous allez avoir et que vous allez rencontrer quelqu'un qui pour la énième fois, ou n'est pas disponible, ou ne vous correspond pas. Et donc vous allez vous dire, ok, pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est tout simplement que cette situation de vie, elle est totalement reliée à ce que vous vibrez. La question c'est qu'est-ce que vous avez besoin de rectifier, de transformer dans votre vibration intérieure pour que vous puissiez vivre cette relation vraiment. Et cette lecture, parfois, elle est au-delà de ce qu'on peut explorer. Parce qu'on peut dire ah oui c'est ma relation avec mon père oui c'est le rejet euh, mais pas oui ok mais bon, vous pouvez explorer cet espace là et voir si ça change mais si ça change encore pas c'est que vous avez il y a une lecture que vous n'avez que vous avez besoin d'avoir sur la situation et que vous n'avez pas et donc la lecture 5d va vous amener justement cette lecture qui est au delà de, de l'exploration au-delà des interprétations qu'on peut avoir. C'est une lecture qui est directe. C'est une lecture qui est directe. Elle n'est pas forcément parfois facile à entendre. Mais c'est exactement à ce niveau-là que vous avez besoin justement de changer les choses. Euh, euh, euh, euh, oui, c'est ça. Je résume un peu ce que je viens de dire là. Euh, pourquoi lecture 5D la lecture 5D parce que c'est une lecture du plan global de votre vie, de votre propre création. On est dans une prise de hauteur, on pourrait appeler ça une lecture de l'âme, à l'étage de l'âme. Une lecture quantique qui tient compte de cette étroite corrélation entre ce que vous vibrez et ce que vous créez et ces événements de vie que vous créez. Cette lecture, elle tient compte des deux espaces, votre monde extérieur et votre espace intérieur. Si vous voulez changer et créer volontairement des événements de vie qui vous font du bien, vous avez besoin d'agir à la source qui est à la source au niveau de votre vibration intérieure. Je suis, pour moi, aujourd'hui, très contente de vous proposer cette lecture, justement, 5D, pour vous permettre, justement, d'être autonome. Dans votre lecture, sans avoir passé par un thérapeute pour comprendre, pour, pour, pour pouvoir savoir ce que vous avez besoin de changer, mais aussi pour avoir une lecture précise. Cette lecture, elle vous permet aussi de donner du sens. Pourquoi je vis cette situation Je comprends mieux pourquoi c'est là et qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse Comment je peux grandir avec cette situation afin de ne, avoir, de ne pas vivre des situations pour rien, vous voyez quand on a du sens sur ce que l'on traverse, on, on arrive mieux à les accepter. On arrive mieux à se positionner aussi. On sort de cet engrenage de « c'est injuste, la situation est injuste ». Non, tout est, tout est là. Euh, tout est en fait, euh, toute notre vie, les événements de notre vie répondent à quelque chose qui est notre vibration intérieure. Donc ça a du sens quelque part. Même si parfois les situations sont difficiles, désagréables, euh, mais ça a du sens rien n'est là au hasard euh, aucune situation n'est vécue au hasard la question c'est pourquoi on vit les choses et comment les changer pour pouvoir vraiment vivre ce que l'on désire vraiment bienvenue alors bienvenue à toutes les personnes nini Salouche, euh, à tout le monde qui est là <rire> voilà ça c'est vraiment le, le, le résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure alors actuellement ce que j'aimerais c'est déjà de pouvoir vous transmettre euh, la lecture 5d mais il y a 6 six, six types de lecture 5d il y a vraiment euh, six angles de vue qui sont possibles et comme je précise c'est pas des angles de vue qui sont reliés à l'interprétation du mental on n'est pas dans le blabla du mental on est au delà de ça on est dans une lecture dans lequel on prend de la hauteur et on apprend à être clairvoyant d'une certaine façon c'est vraiment ça et il y a six types de lecture la première la première que j'aimerais vous partager, justement, j'aimerais vous transmettre, c'est la lecture euh, par effet miroir. Euh, la lecture par effet miroir, pourquoi Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque événement de notre vie prend la forme de notre vibration intérieure. Donc, en fait, toutes les informations que l'on recherche de ce qu'on a besoin de changer est complètement là. Tout est là, tel que c'est là sans transformer, sans faire une sélection d'informations avec notre mental. On n'est pas là pour euh, saisir l'information qui nous convient le mieux. Non, on est là pour voir le champ d'informations de manière brute. Et donc, cette, cette, cette lecture par effet miroir va vous donner directement l'information de dire « Ah oui, là, je vois ce que j'ai besoin de changer. » L'information, elle est claire, elle est précise, elle est non négociable. Et à partir de là, vous allez pouvoir processer. Vous allez pouvoir déprogrammer le schéma bloquant et ensuite reprogrammer euh, votre subconscient, votre système. La deuxième lecture, c'est une lecture au niveau de votre structure identitaire. Votre structure identitaire, en fait, c'est comme dans un film. Imaginez-vous que vous êtes dans un film et, le et vous voyez bien que tout tourne autour du personnage principal. D'accord Dans votre vie, vous êtes le personnage principal. Vous voyez bien que tous les figurants du film sont choisis pour que le, le, le, le rôle, pour que le, le personnage principal puisse jouer son rôle. Donc, toutes les personnes qui vous entourent sont exactement là pour que vous puissiez jouer votre propre rôle. Mais tout le scénario est écrit autour du personnage principal. Donc, toute, vos, toute votre histoire de vie, tous les événements de votre vie sont là parce qu'elles tournent autour de votre personnage principal. Si votre personnage principal, elle est construite sur le rejet, par exemple, ou l'abandon. Je ne suis pas faite pour être aimée. Je ne suis pas digne pour être d'être aimée telle que je suis. Euh, je ne suis pas euh, euh, au cœur euh, des préoccupations des autres, par exemple. Si votre structure identitaire est construite dessus, c'est normal que tout le scénario de votre vie tourne autour de ce tourne autour et vous permet de jouer ce rôle tout est fait pour que vous puissiez ressentir le rejet si votre structure identitaire est sur le rejet tout tous les événements de votre vie et les, les personnages les figurants de votre vie vont faire en sorte que vous puissiez jouer le rôle de la personne abandonnée si dans votre structure structure identitaire vous êtes sur l'abandon donc c'est normal que là L'une des, des lectures qui va être importante à, à travers cette lecture des événements de votre vie, c'est de se dire « Mais quel rôle je suis en train de jouer qui fait que je suis dans cette boucle-là »« Qui fait que indéniablement, je vais répéter la même situation ?»« C'est parce que je suis dans une boucle qui est maintenue par ma structure identitaire. » Donc cette lecture-là, euh, c'est ce qui va vous permettre justement de changer d'identité, changer de structure identitaire pour changer votre réalité directement donc quand vous changez votre structure identitaire vous changez votre réalité ça se fait naturellement et vous changez les personnes qui vous entourent ça se fait naturellement d'accord donc ça c'est la deuxième lecture à avoir sur comment est construite ma structure identitaire la troisième lecture que j'aimerais aussi vous transmettre c'est la lecture au niveau des bénéfices secondaires généralement on vit des situations et puis on se dit mais pourquoi ça ne se passe pas Pourquoi ça ne se fait pas Pourquoi est-ce que dans le domaine euh, professionnel ça fonctionne très bien Pourquoi dans le domaine amoureux ça ne se passe pas du tout Mais parfois, en fait, c'est parce que dans notre vibration intérieure, on est, on est programmé sur des bénéfices secondaires. J'ai un bénéfice secondaire pour ne pas... Pardon, que ça fonctionne. Pour ne pas que ça fonctionne dans... dans dans mon, mon espace euh, amoureux, parce qu'en réalité, si ça ne se passe pas, j'assure ma réussite professionnelle, par exemple. Donc en fait, on est, on est parfois euh, structuré sur des bénéfices secondaires dans notre vibration intérieure qui fait que, un, on a des priorités, ou deux, on est en train de se préserver pour ne pas souffrir de quelque chose. Au final, pourquoi je ne rencontre pas, par exemple, vous ne rencontrez pas l'homme que vous désirez vraiment Pourquoi vous n'êtes pas dans cette relation vraiment amoureuse Peut-être parce que vous avez un bénéfice secondaire à ne pas être amoureux parce que vous avez peur de souffrir. Vous n'avez plus confiance en la relation. Vous avez peur de la séparation. Et cette peur fait que, d'une certaine façon, à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas vivre la relation. Et donc, avoir la lecture de ce qui se passe dans vos bénéfices secondaires, c'est ce qui va vous permettre de changer et de transformer justement votre vibration intérieure pour que vous puissiez vivre la relation, pour que cette relation puisse se vivre vraiment et attirer cette personne à vous. Il y a une autre lecture aussi que j'aimerais vous transmettre, c'est euh, la lecture, j'appelle ça la lecture euh, de votre propre création, du déroulé de votre propre création. Parfois, en fait vous changez votre vibration intérieure vous faites des pensées positives c'est ok c'est nickel vous faites de la déprogrammation de la reprogrammation d'accord c'est ok et puis <rire> les jours vont suivre les mois vont suivre vous allez regarder les situations de votre vie vous allez dire mais c'est catastrophique quand même non j'ai fait tout pour, euh, pour euh, recréer ou euh, pour créer du lien. J'ai fait tout pour être dans des liens d'amour. Et là, je me fais critiquer, je me fais lyncher, je me fais rejeter par un groupe. Les, mes amis que j'aime ne m'invitent plus. Et en réalité, la situation, elle est dure, elle est difficile en fait. Euh, on ne vous écoute pas alors que vous, vous êtes là à dire « Moi, j'ai envie de créer un lien d'amour. » Je ne comprends pas là. Je, sais. je vis la situation inverse. Mais en réalité... C'est exactement la réponse à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc parfois, on vit des situations qui nous semblent difficiles et on se dit « Mais ça n'a rien à voir là, je n'ai pas demandé cette situation, je n'ai pas demandé à vivre ça, ce n'est pas ça que je désire. » Mais parfois, au-delà de la forme que ça prend, la situation est en réalité la réponse à ce que vous avez demandé. C'est la réponse à ce que vous avez demandé justement et précisément. Et donc… Et donc, cette, avoir cette lecture va vous permettre de ne, permettre de ne pas être dans l'amertume, de sortir de cette espèce d'engrenage de « ah, c'est injuste », de ce sentiment d'injustice, et de voir avec clarté que la vie est en train de déployer, que tout est en train de, de se déployer en votre faveur. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans la manière dont vous allez résoudre certaines situations. Parce que vous allez tout simplement apprendre à laisser faire et à se dire « ok ». Ça paraît, ça, on a l'impression que c'est le déluge, mais ça répond exactement à votre demande. Vous voulez peut-être dire, ok, moi j'ai besoin d'une relation, j'ai envie de vivre une relation d'amour super géniale, j'ai envie vraiment de me sentir vibrée à nouveau au, au niveau de mon couple. Et vous voyez que c'est la catastrophe, c'est le contraire que vous allez vivre. C'est la catastrophe, la relation, elle, ça ne va pas du tout, c'est au contraire. Et la relation part à la dérive. Et vous, quand vous avez la lecture, vous pouvez dire, mais ce n'est pas possible en fait. C'est le sort qui s'acharne contre moi. Je ne suis pas faite pour être en couple. Vous pouvez dire blablabla, bla bla, je procède, ça ne marche pas avec moi. Pourtant, pour les autres, ça marche. Mais en fait, le plan est en train de se dérouler de manière parfaite. Vous recherchez le fait de vivre une relation vibrante. La vie vous dit, ben, l'élément qui est là ne correspond pas à ce que vous êtes en train de vivre. Le plan est parfait. Mais cette lecture va vous permettre d'aborder la situation avec plus de sérénité. Et vous, ça vous permet de voir au-delà. De la forme que ça prend, qu'en réalité tout va très très bien. Les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Il y a aussi une autre lecture que j'aimerais vous transmettre dans la lecture sanité. J'appelle ça la lecture du futur. Donc on rentre, on rentre vraiment dans cette notion de la clairvoyance. Je vois mon futur qui se déploie. J'ai les informations de ce qui va se Passer pour moi dans mon futur je vois pertinemment si c'est bon ou juste pour moi d'aller dans cette direction ou pas je vois exactement l'action que j'ai besoin de mettre en place en fait j'ai un temps d'avance du coup par rapport à ce qui va se passer j'ai une lecture de est ce que est ce que cette décision elle est bon bonne ou pas pour moi cette lecture justement de de ce qui va se jouer pour vous dans le futur cette clairvoyance est quelque chose que vous pouvez totalement euh, acquérir c'est quelque chose que vous pouvez totalement avoir et ça c'est important pour moi c'est grâce à la lecture 5d c'est une évidence c'est instantané je veux dire l'information elle est là vous apprenez juste à voir les éléments qui vous permettent de voir là dans votre vie que la réponse elle est là donc ça c'est aussi l'une des choses et ça c'est assez extraordinaire après il y a une autre lecture aussi qui pour moi est importante c'est le décodage émotionnel décodage émotionnel au delà du blabla du mental Juste, vous avez une émotion, quel est le décodage et la lecture que vous pouvez avoir qui vous relie immédiatement à votre désir non nourri. Et ça, c'est un gain de temps fou dans votre, dans votre process, on va dire, dans ce que vous avez besoin de changer en vous. Donc voilà, moi, tout ça pour vous dire, euh, mes amis, que je suis vraiment très très contente aujourd'hui et très heureuse de vous proposer cet outil qui, pour moi, est indispensable si... Et surtout si vous avez envie de prendre soin de vous. Être autonome dans la manière dont vous voulez prendre soin de votre espace intérieur. Mais aussi de votre, des événements de votre vie. Mais aussi si vous avez envie d'être précis dans la lecture des blocages que vous avez besoin de changer. Je précise, cette étape elle est la plus... C'est peut-être presque la plus importante de tous. Vous voulez changer les choses. Mais si vous ne savez même pas quest ce que vous avez besoin de changer et que vous tâtonnez faut savoir que c'est du temps que vous pouvez perdre c'est de l'énergie que vous pouvez perdre vous voyez mais avoir cette lecture là c'est ce qui vous permettra vraiment d'être dans la précision j'aimerais vous donner quelques exemples justement des personnes que j'ai accompagnées par rapport à cette lecture de façon à ce que vous voyez un petit peu plus dans le concret ce que ça donne je vais vous donner l'exemple d'une cliente qui elle est en relation euh, hello Chris bienvenue <rire> je veux parler d'une cliente qui est en relation avec euh, quelqu'un qu'elle aime, il s'aime. Il s'aime profondément. Ils ont vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Il se, il se le dit, il le communique. Elle, elle sait qu'il l'aime, lui aussi. Euh, et c'est super. Il se trouve tout simplement que dans cette relation qu'elle vit, la personne avec qui elle est est indisponible. Dans le sens où il est très pris par son travail et donc il a très peu de temps déjà pour elle. Donc ça, c'est ce qui la triste profondément parce qu'au-delà... Des sentiments, elle a envie de vivre la relation de manière concrète. Elle a envie qu'il puisse partir en vacances, organiser des restaurants, faire des choses ensemble. Mais lui, il est très pris par son travail. On fait la lecture 5D de ce qui se passe. On ne transforme pas l'histoire telle qu'elle de manière brute. Qu'est-ce qu'on lit qu Je vois un objet qui est là. Je vois un objet qui est là. Je le retranscris. Tel qu'elle. Qu sans tricher, sans blabla du mental. Ça, c'est la première lecture que vous, qui est important de faire. Quand on lit cette situation, on voit bien que, un, ok, le sentiment d'amour est là, ok, d'accord, bien, mais la relation d'amour et l'expérience d'amour ne se vit pas, parce qu'il n'est pas disponible. Donc, il n'y a pas d'expérience de, d'amour, c'est absent. Ok. Donc à partir de là, on voit bien que le blocage qui existe dans sa vibration intérieure, c'est que même si elle, elle se dit, moi je l'aime vraiment, j'ai envie de vivre une relation de couple, c'est ce qu'elle se dit, c'est ce qu'elle ressent, mais en réalité, tout d'elle dans sa vibration intérieure dit le contraire, tout d'elle dit, moi j'ai trop peur de me lancer dans, une, dans le fait de m'engager, c'est une question d'engagement, j'ai peur de vivre le cœur de la relation parce qu'en réalité, quand je lui pose la question, elle a peur de la séparation. Elle a peur d'aimer vraiment, de s'abandonner vraiment à aimer, parce qu'elle a peur de l'effondrement de éventuel si ça se termine. Donc, on ne ment pas, et on ne ment pas, c'est vraiment exactement l'information. D'ailleurs, c'est ce que lui dit pour lui, donc c'est exactement valable pour elle par effet miroir c'est ce qu'elle se dit elle même donc à partir de là on voit bien que au delà de son histoire avec papa et tout le reste il y a une information qui est claire et, et elle peut déjà processer dans ce sens c'est ce, ce que nous avons fait ensemble c'est que ok elle s'est autorisée à exprimer ses sentiments c'est d'accord mais là où elle a besoin ici de déprogrammation au niveau de sa vibration intérieure, c'est par rapport à la notion de la séparation. La peur de l'abondant et la peur de la séparation. C'est ça qu'elle a besoin de travailler. C'est ça qu'elle a besoin de transformer en elle. Et donc c'est assez intéressant parce que à l'instant où on, on, on déprogramme et on reprogramme au niveau de la notion de la séparation, on, au niveau de l'engagement, parce qu'elle se croit dans sa tête, elle croit qu'elle est engagée dans le couple. Dans sa tête, elle se dit « Mais moi j'ai envie !» Mais en vrai, ce n'est pas vrai c'est pas vrai parce que si c'était vraiment le cas, si elle vibrait vraiment de « j'ai vraiment envie d'une relation et je, je suis ok dans l'engagement, je suis ok d'aimer vraiment », la situation ne serait pas comme ça, ce ne serait pas la situation qu'elle va vivre. Vous voyez Donc là, elle a besoin de reconnaître qu'effectivement, ben, de toute façon, quand on pointe le doigt, elle va dire « ah oui, moi j'ai peur, j'ai trop peur de, de souffrir ». Donc c'est ça qu'on a dû... Comment je peux me réconcilier avec la notion de la séparation Comment je peux retravailler mon autonomie euh, émotionnelle pour en fait pouvoir dire que je peux compter sur moi qu quoi qu'il en soit si je m'effondre et je me donne l'autorisation. Allez, feu vert, j'ouvre les vannes, je vis la relation. Tout va bien aller en fait. Et à l'instant où elle processe, lui, il change. C'est intéressant, lui il change, il a décidé de trouver plus de temps dans son agenda, il a décidé qu'il se voit davantage dans la semaine, c'est génial, ça se fait instantanément. Pourquoi Parce que la lecture du blocage est juste. Quand cette lecture-là, elle est juste, on tape au bon endroit, on déprogramme au bon endroit, on reprogramme au bon endroit, le résultat est instantané. La transformation, elle est instantanée, c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez Ok, je peux vous donner aussi un autre exemple euh, d'une personne qui vit dégâts des eaux dans son appartement. dégâts des eaux, mais assez pour qu'il faut qu'elle, son mari et son enfant, il y a une évacuation à faire. Il faut qu'ils partent de l'appartement et bon, partir comment Donc, ils sont séparés, l'un loge chez sa mère, l'autre loge, elle, elle loge chez sa famille et lui, du coup, chez sa famille, en attendant que les experts puissent... Euh, ben remettre tout ça en place quoi, au niveau des réparations et que les espères puissent constater les dégâts sauf que ça prend du temps ça prend du temps et à ce moment là on vient me voir et me dire ah mais Armel qu'est -ce, qu -ce, qu ce qui se passe ce qui fait que un on vit déjà les dégâts des eaux et deux c'est si long c'est si long on fait la lecture la lecture des blocages on fait la lecture 5d de se dire attends mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné de sa vie, elle a eu une nécessité de vivre un dégât des eaux et des experts où c'est long, quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur Qu'est-ce qu'elle vibre qui fait qu'elle est amenée à vivre cette situation-là Donc, à ce moment-là, quand on fait la lecture, on voit bien que la lecture montre, on n'est pas en train d'interpréter encore une fois, je fais juste une lecture claire et nette, que effectivement en elle il y a une information un champ d'information qui montre que effectivement elle se sent envahie et elle se sent, elle est inondée elle est euh, inondée elle est en surcharge elle est en surcharge elle est inondée parce que pourquoi bonjour <rire> et bienvenue pourquoi est ce que c'est une inondation qu'elle est en train de vivre de son appartement pourquoi c'est pas un accident de voiture c'est une inondation parce que ça donne l'information effectivement qu'actuellement, ici et maintenant, elle est en surcharge. Elle est dans un surplus, elle n'en peut plus, elle est inondée par ce qui se passe. Et effectivement, effectivement étant donné qu'elle est complètement submergée par ce qu'elle est en train de vivre, elle a besoin d'espace. Elle a besoin de se retrouver dans un espace pour pouvoir respirer. Le plan est parfait, exactement, c'est exactement ce dont elle vit. Le plan est parfait inondation surcharge ok et là elle et son mari il faut que chacun soit de son côté le plan est parfait mais quand on a cette lecture là justement des événements cette lecture 5d ça lui permet justement d'avoir conscience que ah ok un pour que le les experts arrivent et qu'il faut débloquer cette situation il faut que elle, elle débloque la situation de son côté donc là dans l'accompagnement qu'on qu a eu ensemble, l'idée c'était justement qu'elle fasse le point avec son couple. Si elle a un besoin d'espace, c'est ok, mais qu'elle fasse le point avec son couple. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment ici et maintenant en fait Et quand elle commence à faire le point, quand elle fait le point par rapport à son couple, ah, l'expert est présent. Pourquoi Parce que il n'y a plus nécessité que ça dure autant, puisque elle, elle est en train de prendre en charge l'expérience en question. Vous voyez comment ça fonctionne Donc dès lors qu'elle elle commence à faire le point par rapport à son couple, hop, ça déclenche que, ok, l'expert est là, ils sont en train de tout mettre en œuvre, et donc, hop, ils vont pouvoir retrouver, ils vont pouvoir, euh, en une semaine ou dix jours, là ça y est, ils vont pouvoir retrouver l'appartement. Donc c'est retrouver et y être ensemble. Donc c'est pour vous dire que <cười> la lecture de cet événement qui paraît à long terme va aller toucher quelque chose en elle qui est en relation avec son couple. Le point qu'il faut qu'elle fasse. Mais cette lecture précise, c'est ce qui va lui permettre justement de transformer sa vibration intérieure. Et à l'instant où elle transforme, immédiatement, il y a un expert qui est disponible. Incroyable, hein? Vous voyez Donc c'est instantané. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples que je voulais vous donner. Il y a peut-être un, un autre exemple aussi que je voulais vous partager. C'était, j'ai eu une personne qui m'a appelé hier, qui est coach elle-même, et qui m'a confessé justement que quand elle fait des lives gratuits, quand elle est dans la gratuité elle a plein de monde elle a plein de monde c'est super ça se passe super bien les gens sont super contents elle reçoit des compliments sur son approche sa façon de faire et c'est génial par contre quand elle est dans une dynamique de se faire payer pour une séance il n'y a personne ça veut dire qu'elle n'a pas grand elle a personne en tant que coach elle n'a pas de clients donc là elle est amenée à euh, elle est amenée à euh, comment dire à trouver un autre job et donc on parle de, cette, de ce sujet là quand on observe la situation 5d en prise de hauteur qu'est ce que je vois je vois tout simplement que quand elle est dans le don du cœur quand elle est dans le don du coeur ça marche très bien mais quand elle est dans une dynamique de business ça marche pas donc on voit bien que là ce qu'elle a besoin de changer le blocage qu'il y a c'est qu'elle a besoin de remettre le lien entre le don du cœur et le business et l'argent. Quand elle fait les choses, il y a à la fois une chose qui est très intéressante dans cette lecture, c'est de se dire que ok, elle reconnaît la valeur de son travail, c'est nickel. Par amour pour elle et par amour pour ce qu'elle fait, elle a donné de la valeur à ce qu'elle, à son accompagnement, c'est top. Elle aime ce qu'elle fait, c'est top. Elle sait ce qu'elle peut apporter les gens, c'est top. Mais là, en fait. Il s'agit de faire le lien entre le fait de recevoir de l'argent. C'est-à-dire, je, je, je vais monnayer. On est dans la notion du business. Comment le lien du cœur peut se relier à la notion du business Et c'est sur ce point-là, bien précis, qu'elle a besoin de travailler. Donc, vous voyez la lecture des blocages. La lecture 5D vous permet vraiment d'avoir une lecture qui est non négociable. C'est une lecture qui est brute. <rire> voilà. Donc, euh, et en fait c'est intéressant parce que justement cette personne me dit « Mais moi j'aime mon travail, je reconnais mon travail et je veux recevoir de l'argent. » Oui mais c'est ce qu'on ce qu se dit, c'est ce qu'on croit de soi. Hello Laurent <rire> C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on se dit. Mais dans la réalité, est-ce que tu es vraiment prêt à recevoir de l'argent Est-ce que c'est ok pour toi que les gens te payent Il y a forcément un souci avec l'argent, sinon la situation ne se passerait pas ainsi. Donc en fait, on ne se ment pas. La vie nous montre toujours ce que l'on vibre. On peut pas se fuir. On peut pas se fuir. Quel que soit ce que vous traversez, la question n'est pas le point de référence n'est pas ouais qu'est-ce que je désire moi. Le point de référence c'est qu'est-ce que je vibre qui fait qu'indéniablement c'est cette situation que je vis. Vous voyez Donc c'est plutôt ce point là. C'est plutôt une lecture à ce niveau-là que je vous apporte aujourd'hui et que je serai vraiment heureuse de vous transmettre le dimanche 11 décembre. Donc voilà, si ça vous dit, si vous sentez que là vous avez envie de... ça vous parle <rire> justement d'avoir cette technique, d'avoir cet outil pour pouvoir un déjà assurer cette première étape de votre process de libération qui est la lecture de vos blocages inconscients, d'avoir du sens dans ce que vous traversez sans que vous ayez besoin de solliciter un thérapeute pour ça, hein. Non, vous êtes autonome. Vous, êtes, vous devenez autonome. Donc, ça se passe entre 16h et 18h30. En 2h30, vous allez voir que la manière dont vous allez voir votre vie va être différente. Mais surtout, imaginez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la lecture de, ce, de votre futur, de qu « qu'est-ce qu qui va se passer pour moi Est-ce que cette décision, elle est juste pour moi Qu'est-ce que, que, qu que je dois faire ?» Mais la réponse, elle est déjà là. C'est extraordinaire, vous voyez Enfin, moi, je... Forcément, j'adore ce que je vous propose. <rire> J'en vois tellement l'utilité. J'espère vous l'avoir transmis dans ce live. Donc, euh, voilà. Soyez les bienvenus euh, dans, cette, euh, dans cet atelier de transformation qui aura lieu le, le, le dimanche 11. Euh, N'hésitez pas, si ça vous parle, si vous avez envie de, de, de cette transmission, euh, sachez que ce serait sur Zoom. Donc, où que vous, où que vous soyez, c'est bon. Je vais vous... Mon lien, le lien de l'événement... Et dans ma bio, donc vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà et réserver votre place. Voilà, le lien est dans ma bio. Vous pouvez aller sur mon site internet également le dimanche 11 à 16h sur Zoom. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cela et vous apporter des éléments qui vous permettent vraiment de déjà d'avancer, d'évoluer et d'ouvrir vos. vos... Votre conscience. <rire> je vous souhaite une belle journée, mes amis. Et je vous dis à très vite, si vous avez des questions sur ce live, n'hésitez pas. Ah, Elodie, bon, ah, dis-moi ça a été du coup pour toi. Parce que toi, tu as fait le programme Créer votre propre changement dans lequel j'ai amené la lecture des blocages inconscients. Mais la lecture 5D est beaucoup plus étoffée. Et beaucoup plus, euh, c'est vraiment un upgrade <rire> de, de du module 1, de la lecture des blocages inconscients, exactement. Et c'est vraiment, ça vous permet vraiment d'avoir une lecture euh, très clairvoyante de ce qui se passe pour vous aujourd'hui, de ce qui va devenir pour vous demain. Euh, c'est vraiment, je suis très très, très, très fière et très contente de vous proposer ce programme. En tout cas, Elodie, merci! <rire> Je vous souhaite tous une belle journée géniale sinon au boucler encore <rire> Je crois que là tu vois euh, la lecture 5D telle que je le propose là je crois que pour moi c'est déjà assez révolutionnaire de pouvoir proposer ça de cette façon là euh, parce que voilà c'est hyper top c'est hyper top donc j'ai vraiment essayé de répertorier selon toutes les accompagnements que j'ai pu avoir et il me semble que ça peut être vraiment un... C'est très, hyper intéressant pour ceux qui veulent la transmission. En tout cas, c'est que du bonus. <rire> je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis au dimanche 11, si vous avez envie de cette transmission, de la lecture 5 t Mes amis, à bientôt. <rire>